Dans cet exercice, le but est de faire la répartition des naissances hommes-femmes en 1971. Je vais sélectionner les titres, nombre d'hommes, nombre de femmes, et avec la touche contrôle maintenue, je prends également cette plage de données. Je clique sur diagramme. Je vais utiliser secteur qui va être euh, pas mal adéquat pour les représentations en pourcentage. On peut voir il y a certaines options, comme mettre de la 3D ou, ou faire des, des petits effets visuels. Et donc là, voilà, j'ai nombre d'hommes, nombre de femmes. Je vais rajouter un titre. Et si je souhaite avoir plus de données, donc là, je clique deux fois sur le diagramme, il devient noir, là en cliquant directement sur les camemberts on voit qu'il y a un point vert qui apparaît, et en faisant un clic droit, je peux faire insérer des étiquettes de données, et ça me donne le nombre. Et si je refais un clic droit dessus, je peux formater ces étiquettes de données, et entre autres j'ai comme option afficher la valeur sous forme de pourcentage avec la possibilité de mettre un séparateur donc qui sera le séparateur entre ce chiffre et les pourcentages et voilà